j'ai décidé de créer toi de choix il y a 5 ans pour consacrer mon temps et notamment mon temps professionnel à la conduite de projets d'habitat participatif et de me mettre au service de porteur de projet. C'est ce qu'aujourd'hui on appelle habitat participatif. C'est-à-dire des personnes qui se réunissent pour imaginer ensemble un cadre de vie qui fonctionne différemment que euh, l'habitat conventionnel, de contribuer à ce que chacun qui le souhaite puisse au travers d'un collectif euh, modifier profondément son cadre de vie qui lui permettra d'habiter ensuite selon ses valeurs et notamment comme la solidarité, la convivialité, la responsabilité face aux enjeux écologiques et moins cher. Mon rôle est donc d'accompagner de, de, de ces projets pour qu'ils progressent constamment et à la fin se, se concrétisent. Imaginer, c'est facile, construire, c'est un peu plus compliqué quand même. J'accompagne des groupes ou des projets pour veiller à ce que les principes généraux. L'habitat participatif soit, soit réellement appliqué. Hein. L'action collective de ces habitants-là, c'est surtout ça, finalement, l'innovation. On sait construire des immeubles, mais euh, l'imaginer et le concevoir à plusieurs pour créer euh, d'autres devenirs euh, du de, de vivre ensemble, ça, c'est réellement euh, différent de, de, de ce que nous connaissons généralement. Et bien sûr, c'est aussi plus écologique parce qu'on peut partager euh, des équipements euh, et euh, toutes sortes d'actions. Dans ces projets, se croisent des gens qui jamais autrefois, autrement se seraient croisés. En même temps, les enjeux de ces projets sont assez élevés, parce qu'on parle d'habitat, on parle de sa troisième peau, on parle d'intimité, on parle de partage. Qu'est-ce que je veux partager, qu'est-ce que je ne veux pas partager C'est une manière de se connecter, de se sentir appartenir à un groupe, d'être capable à plusieurs réaliser des choses que personne seul ne serait capable de faire et de s'engager. Et donc on enrichit réellement son, excuse-moi l'expression, son existence par une nouvelle dimension collective, mais qui est basée justement sur le humain et pas que sur l'argent ou sur le, sur le, sur le, sur le contrat. Quoi. Là, c'est un engagement du vivant. Je choisis une place qui me permet d'agir et qui permettent ensuite d'autres d'agir aussi, je pense. Et quand euh, nous pouvons constater que ça marche, qu'il y a des effets derrière, il y, y a des résultats, des changements, ah, voilà, ça c'est la satisfaction, ça s'appelle la satisfaction, et ça crée des bons sentiments. On est content, on est heureux, et pas que parce qu'on a consommé un bonbon, c'est là où euh, des besoins très profonds, euh, Agissent. Hein? C'est de s'épanouir, d'être acteur, tout ça, ce sont des, des, des, des besoins relativement sophistiqués, c'est certain. Hein? Ce pas je dois me mettre à l'abri et je dois être en bonne santé. Hein? Avec cette activité, je constate de, de faire un boucle avec ce que euh, j'ai rêvé pendant mon adolescence où je construis. Mon, euh, mon monde à moi <rire> et que euh, je retrouve euh, 40 ans plus tard. Ces projets sont éminemment politiques, sans être politicien. Ce n'est pas une question de parti gauche et droite, mais ça repositionne quand même différemment les citoyens dans la société, dans le lien entre lui et la, la cité. Euh, il devient acteur et n'est plus consommateur, euh, condamné à à, à payer ce que on, d'autres ont imaginé à sa place. Il peut produire lui-même quelque chose d'aussi important que l'habitat. Ça, ça, ça, ça prend une place quand même... Euh, très, Ça a des impacts constants sur votre quotidien, cet habitat-là. Donc euh, de pouvoir intervenir là-dedans où avant on était condamné à être consommateur, euh, ça mélange les cartes, ça, ça les rebat à nouveau, et euh, je pense aussi que ça peut être une des, des, des, des espoirs, dans, dans cette période qui est plutôt, plutôt, plutôt sombre, hein, de, de reprendre la main sur son destin, ou de moins contribuer en tant qu'acteur à son destin. Euh, ben, voilà, ça c'est politique. J'aime bien la technicité, euh, il y a des règlements, il y a le système constructif, il y a le, le montage financier, il y a le juridique, c'est des, des, des opérations très complexes hein, au niveau technique et euh, c'est un challenge de tout le jour. Et donc déjà il y a une satisfaction de réussir euh, ces challenges. Hein. Donc ça c'est clair. Je participe euh, à ces moments-là où la conscience collective se construit. C'est un privilège d'assister à ça. Ce sont de petits miracles. Ce sont vraiment des moments de, de miracles où tu dis mais attends, on a voulu ça, mais on n'a vraiment pas euh, su comment le construire. Mais finalement, ça y est, c'est là. Et euh, on ne peut que, que, que s'en réjouir, voire le célébrer, comme certains le disent. Euh, donc j'ai le privilège d'être euh, présent à ce moment-là, même si je ne suis pas concerné personnellement. Et évidemment la satisfaction d'avoir contribué à ce que ce moment-là ait lieu. Il y a, il y a, il y a, il y a quelque chose qui, qui, qui, qui résonne très profondément, de très loin de, de, de, de, de, de, du moment où, où, où je me suis construit hein, comme, comme adolescent. Et, euh, et ben voilà, donc je suis, je suis content. peu de, de, de problèmes matériels comme on peut le constater comme en Inde, ou en Afrique ouais. ou ailleurs, hein, en Chine. Hein. Je veux dire, nous sommes très privilégiés ici euh, sur cette planète. Et malgré ça, nous sentons une terrible tristesse et euh, une peur <rire> chez les gens hein. et qui se replient sur eux, qui, qui votent n'importe quoi. Qui... <rire> Il ne s'agit pas de, de tout maîtriser. Heureusement il y a un collectif derrière. Et dans le collectif, il y a euh, des compétences multiples. Et chacun va avoir des apports. Certains dans des domaines techniques, d'autres dans des domaines de convivialité, troisième dans la communication. Chacun va apporter du temps selon sa di ses disponibilités. Euh, certains vont être moteurs. D'autres vont plutôt s'appuyer sur, euh, sur le collectif parce que n'ont pas ce, ce, ce, ce, ce caractère d'être de, de, de, moteur. Euh, et l'ensemble fait que vous avez tout pour construire euh, votre projet ensemble. Et, euh, et l'apprentissage, c'est euh, avant tout euh, de, de, de faire fonctionner ce collectif-là. Et pour terminer avec euh, une, une réelle confiance en vos capacités et aux capacités des autres et que compiler, ça fera que la, la sauce prenne non seulement, mais que le projet puisse se réaliser. Je suis arrivé par la qualité environnementale. J'ai constaté il y a 6-7 ans peut-être maintenant, qu'on en parlait beaucoup, développement durable, construction écolo, qu'il y avait beaucoup de compétences. Des ingénieurs, euh, des, des, des fabricants de matériaux, des architectes, mais euh, il n'y avait pratiquement aucune réalisation. Euh, je me suis interrogé pourquoi. Pourquoi on en parle et pourquoi on n'en fait, on en, on en fait pas. J'ai regardé euh, dans d'autres pays euh, où, où, comment ça se passe et j'ai constaté que souvent c'était justement ces groupes de futurs habitants qui étaient à l'avant-garde. De, de, de, de changement, de, de, de développement des standards de qualité environnementale de, de, des bâtiments. Pourquoi Parce que ce sont de futurs habitants, de futurs usagers. Donc leurs choix vont forcément vers la qualité. Dans certains endroits, en Allemagne, en Hollande, au Danemark, ce sont ces groupes-là qui ont vraiment initié ce cercle vertueux vers, vers le haut et entraîner les autres maîtres d'ouvrage, le bailleur social, le promoteur, de aussi euh, changer ou d'appliquer de, de, de, de, ces méthodes pour tout simplement ne pas perdre des marchés. <rire> Donc je me suis dit, tiens, il euh, y a quelque chose qui, qui, qui n'existait pas en France. J'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de groupes, mais qui n'aboutissaient généralement pas. Euh, que les collectivités n'étaient pas très sensibilisées à la question. Et même des professionnels comme les architectes. Euh, voilà, ils ne connaissaient pas ça non plus, et euh, qu'il manquait euh, des structures euh, qui font les liens entre ces trois, entre les habitants, les collectivités, les professionnels, pour que ce, ce projet puisse réellement progresser et aboutir. Et c'est là où j'ai découvert l'autre dimension qui est celle de l'action collective, la dimension, euh, bah, le vivant, ce sont des projets qui sont construits sur le vivant, sur l'humain. Ma deuxième action, c'est être aussi futur habitant, <rire> parce que euh, je, si je suis aussi enthousiaste dans mon activité professionnelle, c'est parce que, en tant que personne, en tant que citoyen, j'ai envie d'y habiter aussi. Donc, il y a aussi un engagement associatif et, et bénévole qui, qui, qui, qui, qui se développe en parallèle, évidemment, de cette activité professionnelle. Ne cherchez pas trop à savoir. Euh, tout de suite. Euh, de toute façon, c'est tellement complexe. <rire> il y a tellement du sujet dans ce genre de projet, parce qu'il y a technique, il y a juridique. Euh, vous n'avez jamais eu affaire à tout ça, ou probablement hein, en tout cas, ou peut-être à quelques éléments, mais pas à, à, à ce, ce type de projet. Donc, euh, soyez confiants. Euh, vous allez comprendre au fur et à mesure. Euh, mais surtout, euh, cherchez à, à, à apprendre. Hein. Euh, savoir apprendre vaut dix fois, euh, plus que de, de savoir tout court. Hein. Soyez un peu moins certains de vous-même. <rire> il faut vraiment se mettre en question parfois aussi, hein, parce que ce projet-là, il entre dans votre intimité. Et ça peut être gênant, parce que ça prend une place dans votre vie, même si, quand vous n'habitez pas encore. <rire> et comment ensemble le groupe arrivera à, comment dire, à progresser, à construire. Et, et ces projets-là euh, affirment très clairement pour chacun que là, il y a une possibilité d'agir et qui change profondément euh, sa réalité par la suite. Et euh, ce n'est pas facile, hein. c'est lent, c'est compliqué, c'est un processus... Euh, euh, où il y a plein de pièges, d'erreurs de, de, de, de, possibles, donc c'est exigeant. Euh, et en même temps, le résultat est à l'auteur de cette, de cette exigence-là. Euh, la vie ne sera pas pareille pour chacun qui habite dans un tel projet. Ça, pour moi, c'est une conviction. Et si vous allez dans le pays où c'est une pratique courante, et même dans des projets en France qui existent depuis 20-30 ans, parce qu'il y en a quelques-uns, euh, il peut vous le confirmer, vous pouvez le faire, Donc, vous n'êtes pas condamné à être euh, victime de votre, de votre existence, de votre destin, vous pouvez agir, vous pouvez passer à l'acte, n'est-ce pas <rire>